à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo mais surtout en si charmante compagnie puisque je suis avec Adeline Chetay. Comment ça va Adeline Salut, ça va et toi Eh ben écoute ça va super, je suis très content, ça fait tellement longtemps qu'on devait se faire euh, ce petit moment ensemble, plus d'un an demi qu'on en parle. Et bon ben finalement voilà, il y a eu pas mal de, de choses, on se, on se croisait dans des événements en convention mais on n'a jamais pu se prendre ce moment mais là... À un petit mois des dix ans de The Last of Us, je me suis dit que ce serait le bon moment de, de pouvoir eh ben, m'entretenir avec toi pour revenir un petit peu sur ta carrière, sur qui es-tu, mais surtout sur, sur The Last of Us. Donc euh, encore une fois, merci. Merci. Parce que effectivement... Mais de rien. Bon, euh, sur Naughty Dog Mag, tout le monde parle de toi, euh, que ce soit dans le staff. Dans le staff, hein, en, en, je crois que tu as même rencontré des, des gens de l'équipe, notamment Emma, à la claire mon geek. Euh, voilà, euh, bon, tout le monde est extrêmement fan de toi euh, Les abonnés, pareil Donc voilà, inutile de vous présenter Ellie Ellie qui nous a fait, euh, qui nous a fait rêver Qui nous a ému, qui nous a fait frissonner euh, Avant de, de rentrer Vraiment dans le vif du sujet Je, pro je te propose de regarder bah, une petite pastille De tous les personnages que tu interprètes Parce qu'effectivement tu es Ellie Mais tu es aussi tant de personnages Donc c'est parti Je rêve de vivre dans une ville comme celle-ci On est toujours pris au piège de cette monstrueuse tempête. C'est dingue Le ravitaillement a dû être annulé et on sera bientôt à court de vivre. Le Capitaine Opara a donc prévu de nous faire... ...hiberner J'en étais sûre. Ces ruines ont été conçues pour l'élu de l'épée purificatrice. C'est la seule explication. Mais je n'arrive pas à comprendre comment cette porte s'active. Oui, tu as raison. C'est ma forêt, mon peuple, mon royaume. Je n'ai besoin de l'autorisation de personne pour le défendre. Oh, oh, oh. oh Je suis vraiment désolée. Ce n'est rien, pas de problème. Qui êtes-vous Lady Margaret de la Cour, oui. Duchesse de Montenaro. Je suis Stacy de nouveau. Je pense que nous étions destinés à nous rencontrer. C'est un piège, à... tu t'es bien foutu de moi Je oh. Je suis pas d'humeur, tu entends On n'a rien dit du tout. C'est pas à vous que je parlais. Audeur, ça va aller. Arrête de m'appeler comme ça! C'est Jinx maintenant! Powder est tombé dans sa pluie! Tu n'es pas Jinx. N'empêche. Je crois que je pourrais jamais te le pardonner. Mais j'aimerais bien essayer. Oh. Donc voilà. Vous avez vu un petit peu euh, qui est Adeline et on va bah, du coup bah, en savoir un petit peu plus avec toi et je te laisse directement bah, un petit peu te présenter, nous dire un peu euh, qui es-tu et surtout bah, depuis combien de temps tu as commencé ce, ce métier de comédien de doublage. Ok, bah voilà, je m'appelle Adeline Chetaille, comme, euh, comme tu m'as bien présenté, c'est super sympa. Euh, je, je double la voix de Ellie dans les jeux vidéo The Last of Us. Et euh, j'ai commencé ma carrière de comédienne très très jeune, à l'âge de 6-7 ans à peu près. Donc là, je fête ma 30e année. <rire> Déjà Beaucoup d'années, ouais, voilà. Euh, j'ai commencé par des, des petites voix. Voilà, J'étais une enfant, donc je faisais des voix d'enfant. Et, euh, et puis, peu, peu à peu, j'ai eu des rôles de plus en plus importants, de plus en plus emblématiques. Et euh, j'hallucine un petit peu à chaque fois que je vais en convention, ce genre de choses, des, des gens qui me parlent de, de mes rôles... Que ce soit plus ancien ou récent, et voilà, je me rends compte que j'ai une énorme carrière aujourd'hui derrière moi, et, et dont euh, Ellie est un petit peu pour moi le personnage euh, emblématique, le, pers le personnage le plus, le plus central, on va dire, de, de ma carrière. Alors il y en a, il y en a d'autres, hein, mais, euh, mais j'ai une affection particulière pour Ellie. On va y revenir parce qu'effectivement, Ellie, on le dit, hein, l'année prochaine, enfin le mois prochain, ça fera déjà 10 ans. C'est assez, euh, assez incroyable. Dans un mois pile, hein, parce que là, là, on est, le, on est le, le, le 14 mai, si tout va bien, si, si j'ai eu le temps de, de, de sortir la minute Normalement, on est le 14 mai, donc ça fait dans un mois, le 14 juin, 10 ans. On va y revenir un petit peu sur comment c'est arrivé, comment tu en es arrivé à, à incarner bah, l'un des personnages qui est devenu comme l'un des personnages iconiques du, du jeu vidéo. Mais euh, avant toute chose, comment on, on, on met un pied dans, dans le... Dans le dans la comédie, dans le comédien de doublage, parce que, bah, comme tu l'as dit, tu as commencé il y a 6-7 ans, alors il y a déjà 30 ans, déjà moi j'étais surpris parce que je ne pensais pas que... je pensais que tu avais même pas 30 ans toi, déjà Merci, merci Bah ouais, donc... Tu euh... mets des crèmes <rire> Non mais c'est vrai Ouais, je vais fêter là, dans quelques jours, je vais fêter mes 37 ans, ouais. Oh là là, je... je voilà, je, je pensais pas. Donc bon, ben voilà. Euh, ben, comment on commence Parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques années, on, on, on parlait pas trop des comédiens de doublage. C'était pour moi un métier qui était pas assez mis en avant quand on voit le, le travail de, de certaines personnes. Là, depuis quelques années, j'ai l'impression que maintenant, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur, c'est vraiment cool. Toi, comment t'as comment commencé Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de commencer euh, Et comment en fait c'est arrivé pour avoir ton premier rôle Alors, euh, bah, moi ma situation est très particulière, parce que quand on commence aussi jeune, on fait pas vraiment des choix de carrière. Tu vois, à, à 6-7 ans, euh, tu, tu, tu réfléchis pas à tout ça, quoi. T'as pas, pas de plan de carrière, as pas, voilà, de, tu fais pas des, des choix aussi définis. Euh, moi, depuis que je sais parler, j'aime raconter des histoires. Un petit peu comme tous les enfants, tu vas me dire. Mais moi, c'était un peu plus poussé. Hein. Euh, parfois, c'était des histoires qui duraient pendant des mois. Ah Je oui. demandais à ma maman de m'appeler euh, Marie-Marguerite ah <rire> oui. pendant, pendant plusieurs mois. Enfin, voilà, J'avais vraiment un imaginaire très, très florissant, on va dire, très débordant. Et, euh, et en, en, mes parents ont, ont voulu m'accompagner sur ce, sur ce chemin-là, on va dire. Et euh, j'ai commencé par faire du théâtre. J'ai adoré, j'ai voulu, euh, voulu continuer, j'ai demandé, j'ai vraiment eu cette, cette demande de, de continuer à être sur scène, ce genre de choses. Euh, j'ai été inscrite en agence de casting pour pouvoir tourner dans des films, ce que j'ai fait aussi, jusqu'à à peu près l'âge de 16 ans. Et parallèlement à ça, il y a une, une amie de, de mes parents qui avait une fille qui faisait du doublage, mais à l'époque c'était pas connu du tout. Comme aujourd'hui. aujourd'hui, on peut expliquer à des enfants ce que c'est que le doublage ils comprennent, qu c'est quelque chose qui est beaucoup plus médiatisé, qui est beaucoup, beaucoup plus connu. À l'époque, c'était vraiment pas... Euh... enfin, Personne ne savait ce que c'était, tout le monde était persuadé dans, dans mon entourage que les, les acteurs parlaient tous français, tu vois. C'était vraiment euh, une autre époque. Euh, et voilà, j'ai fait enregistré une petite voix, comme ça, euh, pour essayer. Et comme les voix d'enfants sont très rares et très recherchées, puisque souvent c'est des adultes qui font des voix d'enfants, et c'est pas forcément le même naturel, Voilà, c'est pas la même chose, mais il y a des contraintes, les enfants ne peuvent pas travailler, euh, euh, bah, on n'a pas le droit mmh. <rire> en fait, de faire travailler les enfants, donc il faut des autorisations, ce genre de choses, il faut aussi que, que l'enfant soit dispo. Moi euh, j'ai fait l'école par correspondance, mmh. donc euh, j'étais assez dispo, et puis, euh, et puis on faisait voilà, les, les démarches à chaque fois pour avoir des autorisations de travail. Euh, donc c'était un peu compliqué, voilà. Euh, ça c'est moi mon, mon parcours. Ok et, et voilà, et puis au fur et à mesure, je me suis spécialisée. En fait, j'ai continué à faire que des voix okay. parce que comparé au casting et ce genre de choses, je me, je me rendais compte que j'étais un peu étriquée dans un, dans un seul rôle puisque bah, j'avais un physique jeune. J'avais envie quand même d'avoir des rôles un peu plus euh, matures, on va dire. et C'était difficile parce qu'à l'image, bah, voilà, tu ne peux pas changer ce que tu es à l'image. Alors que pour la voix, bah, tu peux changer plein de choses et c'est ça qui est formidable. Donc C'est pour ça que petit à petit, je me suis vraiment spécialisée dans le domaine de la voix. J'étais plus à l'aise derrière un, un micro, j'étais plus à l'aise dans, dans l'anonymat, on va dire. Alors aujourd'hui, je suis sortie de l'anonymat, mmh. puisque mon, bah, ça a évolué. Il y a une espèce de, de notoriété qui est arrivée avec, euh, avec les, les voix, et c'est cool aussi. Mais ce n'était pas le but à la base, donc voilà, ça a un peu évolué. Et pour répondre à ta question de manière plus générale, quand on souhaite euh, se spécialiser dans, dans ce domaine-là et enregistrer des voix, eh bien... La, le chemin le plus court et le plus facile, on va dire, c'est de faire une formation de comédien ou de comédienne, puisque bah, mon métier, c'est vraiment interpréter des choses, c'est vraiment euh, euh, passer euh, par des émotions, c'est pas juste poser sa voix, c'est pas avoir une belle voix comme, pour, comme on pourrait mmh. penser, il ne suffit pas d'avoir une belle voix, et parfois même ça ne sert à rien d'avoir une belle voix, il faut euh, interpréter le rôle. Donc une formation de théâtre, euh, d'acting, ce genre de choses, c'est un petit peu le sésame, le truc qui va faire que euh, ensuite tu vas pouvoir te présenter dans les studios, euh, te présenter, euh, envoyer des messages aux, aux différents euh, DA, ce qu'on appelle DA, donc c'est les directeurs et directrices artistiques, et te faire connaître un petit peu euh, bon, bah, par tous les moyens. C'est pas très évident, il y a aussi des stages et des formations qui sont accessibles aux personnes qui sont comédiens ou comédiennes. Euh, c'est pas évident, c'est un peu le même métier que chanteur, acteur, voilà, c'est un métier artistique dans lequel il faut se faire connaître par un peu, par un peu tous les moyens, il n'y a pas, il n'y a pas, c'est pas si évident que ça en fait, euh, voilà, il n'y a pas un chemin euh, défini, voilà, tu fais telle étude et après tu vas dans tel truc et tout, c'est pas comme ça, voilà, il faut, il faut persévérer et, et faire tout ce qu'on peut pour réussir, mais c'est possible. Bah, tu en es la preuve et tu as brillamment réussi. Et comme tu disais, justement, voilà, c'est là aussi où on, où on insiste sur le, le terme de comédien de doublage. Euh, parce que longtemps, on vous a juste appelé des doubleurs, des doubleuses. Mais, oui, mais comme non, tu l'as dit... Bah, ça y est, maintenant, ça a changé. En fait, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Vas-y, bah, vas-y. <rire> mais ce débat-là, pour moi, il est un peu dépassé. Je sais qu'il y a encore des, des comédiens qui tiennent à ce qu'on les appelle comédiens de doublage. Moi, je trouve que ce terme est un peu lourd. Ah voilà, comédien ou comédienne de doublage, ça y est, on a compris, euh, c'est entré dans la tête de la plupart des gens qu'on était des comédiens, j'espère. Oui Donc, euh, moi, ça ne me dérange pas qu'on m'appelle doubleuse ou, ou voilà, qu'on qu nous appelle des doubleurs. Ce n'est pas très grave, euh, mais il faut garder à l'esprit qu'en effet, on est avant tout des comédiens. Bah, ça se voit parce qu'en fait, il y a, y a pas mal de... de, de comment dire... De, euh, de films, en fait, euh, qui font le choix un peu de ce qu'on qu appelle les « star talent », euh, de mettre des personnes connues etc pour dire bah, bah voilà ça va attirer du monde mais euh, on a le cas avec le film Mario qui lui a fait le choix de ne pas prendre de star talent et que des personnes dont c'est le métier et c'est quand même voilà c'est là où on voit la différence entre bah, comme tu disais avoir une belle voix et avoir quand même le, le, la manière, l'art et la manière de, de, de faire le, de, des voix parce que bah, forcément si as une belle voix mais que derrière ce n'est pas crédible, qu'il n'y a pas l'intonation, qu'il n'y a pas la façon de faire, ça pose un petit peu de soucis donc euh, exactement, après moi j'ai rien contre le star talent en soi puisque le star talent pour moi excusez moi j'ai un peu le nez bouché il n'y a pas de souci le, le, le star talent pour moi c'est quelque chose qui a beaucoup aidé à nous médiatiser à nous faire connaître euh, souvent quand tu vois des, des making-of de gens euh, qui, dont c'est pas le métier exactement euh, qui font ça, ils disent tous que c'est pas si facile, qu'ils ont galéré, ce genre de choses. Donc euh, ils, ils rendent justice aussi à la, à la profession euh, de manière générale. Voilà. Après parfois il y a des erreurs, parfois ce n'est pas euh, en effet euh, très probant. Moi je pense que ça peut être cool si c'est bien fait. Euh, ou alors de, pas en rôle principal par exemple oui euh, des, petits, des petits clins d'oeil voilà, avec des start-alone qui sont pas comédiens pourquoi pas comme euh, c'est un peu la même chose comme aujourd'hui euh, au cinéma ou à la télé on invite parfois des guests qui sont, pas, euh, qui, qui sont pas comédiens de base et voilà ils font un petit coucou, un petit caméo et c'est sympa aussi donc je pense que dans dans cette idée là ça peut être cool après c'est vrai qu'en rôle principal il vaut mieux que la personne si elle n'est pas habituée à faire du doublage il vaut mieux qu'elle soit quand même habituée à jouer à la comédie c'est en plus et le résultat euh, le résultat est mieux voilà mais moi je pense que il y a que le résultat qui compte donc mmh. euh, voilà notamment parfois euh... Tout à y accord. des comédiens de doublage qui ne sont pas très bons, ça existe. Hein oui, <rire> ça, ça existe, effectivement. On peut le voir, on peut le voir que dans, certains, dans certaines interprétations, des fois, on se dit « bon, euh, l'acting voilà, n'était peut-être pas bon, mais le doublage n'est pas non plus. Euh, » Est-ce que tu te rappelles ton tout premier rôle, du coup Mon tout, tout premier rôle, c'est dans Bambi, j'ai fait une petite voix oh. dans, un, dans le film Bambi, la remasterisation. J'ai enregistré ça en 92, je crois, euh, voilà. 93 euh, c'est euh, c'est un petit une petite sœur de pampan qui dit euh, venez venez on va voir à quoi ils ressemblent voilà, voilà ah, mais c'était que... toi <rire> c'était voilà, toi moi. mais non et puis après la même année j'ai fait euh, forest gump ça c'est un okay. ah, oui, oui, oui de dingue et, euh, et j'ai fait cette fameuse phrase cours Forrest cours, forest, forest, cours. cours. Incroyable. que Jenny et la petite Jenny prononcent, voilà, au okay. tout début de ma carrière alors pour Forest Gump je le savais pour Pampan je ne savais, enfin pour la petite soeur de pampon je ne savais pas, donc du coup c'est euh... toute première phrase, ouais, premier okay. enregistrement trop bien, Bon en plus voilà une enfant qui fait du Disney euh, pour premier rôle, voilà ça fait penser à bah, Donald Renew qui a commencé lui aussi chez Disney avec euh, Andy de, de Toy Story, ok très bien, super euh, bah du coup sont un peu pour euh, les rôles qui ont pu te marquer du coup, en c'est vrai comme tu l'as dit, Elise ça a été ton tout premier rôle de jeu vidéo, euh, de personnage principal aussi de aussi jeu fort. vidéo, voilà, ouais. aussi fort. Euh, juste avant, tu faisais vraiment essentiellement des films, des séries, tu étais vraiment extrêmement connu parce que tu faisais Vanessa euh, quel Quels été vraiment oui, tes, ouais. tes rôles marquants jusqu'en 2013 et Ellie Vraiment ceux qui t'ont marqué, que, que tu que as Ellie, vraiment. Voilà. Alors avant Ellie, j'ai euh, tous les ghibli ouais. que j'ai pu faire, ça c'est vraiment quelque chose dont je suis très fier dans ma carrière. Et, et très honorée puisque j'ai quatre euh, films de Ghibli à mon actif. Il y a Kiki la petite sorcière qui a marqué euh, ouais. beaucoup de gens et qu'aujourd'hui les gens regardent encore, parce que j'ai encore des personnes qui viennent me voir en me disant « je regarde Kiki en boucle <rire> voilà, ». C'est un film, c'est un peu un film doudou que les gens euh, regardent souvent. Il euh, y a Nausicaa de la vallée du vent euh, que j'adore, c'est un, un de mes films préférés dans ma carrière. Euh, Ariety du petit monde et le petit monde des chapardeurs et Anna dans souvenir de Marnie donc voilà je, je partageais l'affiche avec Emilou Homs qui joue le, le le rôle de Marnie. Euh, ça c'est ça c'est ce que j'ai fait donc euh, avant euh, avant Ellie il euh, y a Amalia dans Wakfu voilà c'était 2008 euh, ouais, la série Wakfu. Euh, qu'est-ce qu'il y a encore avant bah, Vanessa Jones avec High School Musical en effet. Mmh. Et puis euh, la famille euh, ma famille d'abord avec le rôle de Claire aussi. Et oui, Claire. Fait. Là j'avais 15 ans, euh, voilà donc ça c'est quand même pour les, pour les, les rôles que j'ai eu avant Ellie. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour sur ouais. les, les, les plus gros. ouais Claire, c'était incroyable sur ma famille d'abord, euh, avec cette frustration de ne jamais avoir eu la dernière saison qui a été annulée. Euh, ok, donc pas mal de choses. Donc Vanessa et c'est vrai que ça a été un peu le, le premier rôle euh, vraiment hyper marquant parce qu'elle aussi, elle avait eu une, euh, fin, elle a eu une montée en puissance incroyable. Euh, tu as dû donc subir le, le, le doublage de Spring Breakers. Euh, oui, pardon, excuse-moi, ça a coupé et du coup, j ai, j ai, il m'en manquait un mot. Je te disais. J'ai entendu, tu as dû subir. Ouais, parce que bon, le film était quand même pas incroyable, quand même, si Oh, euh, j'ai pas d'avis. Moi, je le trouve, euh, je trouve quand même pas mal dans, ouais. dans, la, dans la photographie, tu vois. Voilà. Oui. Après le scénario, il est ce qu'il est, je sais pas. Mais euh, j'ai pas fait que Spring Break avec elle. Ah fait oui, plein as fait plein de choses. Ouais, j'ai fait, oui, fait est... Tous ses rôles, en fait. Bah, tous ses rôles. J'ai jamais, jamais quitté Vanessa et elle a fait plein de trucs. Ça va du, du téléfilm de Noël jusqu'à jusqu des films un petit, peu, un petit peu perché comme Spring Break, et à chaque fois, je suis contente de la retrouver, c'est très cool. Et tu as eu l'occasion de la rencontrer en vrai euh, on s'est seulement croisé à une, une avant-première, l'avant-première de High School Musical 3, okay. qui s'est fait au Grand Rex, euh, avec en présence de Vanessa Jones et... Euh, et euh, j'allais dire Troy, mais ben, c'est pas Troy. Zach et Efron, <rire> Zach et Fron, voilà. Euh, et, euh, et en fait, ils sont restés un petit peu, parce que le film était en français. Okay. Euh, comme le public était très jeune, bon, généralement les avant-premières c'est plus en, en ah, original, mmh. mais là il y avait vraiment plein de, de, de pitchounets dans la salle donc ils avaient mis en français et du coup ils ont eu, les acteurs ont eu la curiosité, ça doit être très chelou ouais. de faire ça, mmh. de, de, de se regarder doublé dans une autre langue euh, en français en plus, voilà, ça doit être hyper déstabilisant. Et Vanessa a eu la gentillesse de passer un petit mot à, à la prod euh, qui m'ont contacté pour me dire, Vanessa voulait te dire qu'elle aime beaucoup sa voix euh, française, oh, elle la trouve super choupie, super mignonne. Voilà, donc c'était cool de sa part de faire passer ce petit mot. Ah, trop bien, ça c'est cool. C'est ouais, cool. trop mignon. Donc du coup, euh, bah, effectivement, comme tu l'as dit, tu, tu commences en 92-93 avec Bambi, tu as euh, donc euh, énormément de, de grands rôles avec les Ghibli, avec, euh, comment l'a dit Vanessa Ujens. Donc, on arrive à euh, 2010, 2011, 2012, et là, bon, bah, The Last of Us, Déjà Première question, comment tu as été contactée pour incarner le rôle de, de Ellie Alors, j'avais déjà travaillé en jeu vidéo pour la, la société La Marque Rose okay. à l'époque. Euh, et j'avais travaillé avec Jean-Philippe Brière, euh, qui était un grand fan d'ailleurs de Ma Famille d'abord. Donc, si ah. ça se trouve, c'est grâce à cette série <rire> qu'on s'est rencontré. Pardon, j'ai vraiment de débouché, bouchées. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Euh, donc oui, j'avais déjà travaillé avec Jean-Philippe sur, sur euh, plusieurs projets, euh, et c'est comme ça qu'il a pensé à moi pour faire son casting. Je suis désolé, j'ai le nez bouché. Il sera, il restera bouché. Voilà, comme ça. On, on lâche l'affaire. <rire> D'ailleurs, petite anecdote le High School Musical le premier, je l'ai enregistré avec ce nez bouché. Donc, si vous réécoutez High School Musical, vous allez avoir Vanessa qui parlera tout le temps avec cette voix-là, avec ce nez bouché. C'est <rire> là, là que tu vois vraiment. à quel point c'est compliqué le, le métier, parce que c'est vrai que là, toi, c'est voilà ta voix, l'intonation. Et est-ce que du coup, bah... Par rapport à l'indexact, est-ce que tu as déjà eu un, un rôle que, que tu as dû repousser ou pas pu faire parce que tu étais malade, parce qu'il y a le nez bouché, il peut y avoir une extinction de voix, il y a plein de choses, est-ce que c'est arrivé dans ta carrière justement, de très peu Très peu. En fait, je suis rarement malade, là tu vois, c'est l'exception. Euh, je suis rarement malade, je suis très résistante et je n'ai pas d'extinction de voix, je me casse jamais la voix. Donc ça c'est très cool. Euh, heureusement pour moi, j'ai vraiment beaucoup de chance ouais. à ce niveau-là. Et euh, ça m'est déjà arrivé en fait de commencer un film le vendredi ou le samedi, de tomber malade pendant le week-end et de revenir le lundi avec le nez vraiment bouché et la voix, euh, la voix un peu plus éraillée. Donc là on m'a dit écoute c'est pas possible parce que ce sera pas raccord. Mm -hmm. Comme on enregistrait des scènes euh, pas forcément dans l'ordre, ça aurait fait une scène avec une voix normale et une ouais. scène avec une voix bouchée juste après. Un nez bouché ou une voix cassée. Donc euh, là j'ai dû repousser l'enregistrement mais j'ai quand même fini mon rôle. Euh, en livre audio, ça m'est déjà arrivé de rentrer chez moi parce que bah c'était pas possible et puis c'est de la voix off donc ouais. euh, on entend vraiment tout. Mais sinon, en doublage, généralement, j'ai des mes petites astuces. Je viens avec un petit pchit pour le nez. Euh, voilà, j'essaie je, de. J ai, j ai des... Voilà, J'essaie de, de passer au travers, et puis tant pis, le personnage aura une voix un petit peu plus grave que d'habitude. <rire> c'est pas grave. Ouais, mais ça, <rire> doit être, ça doit être super compliqué, en tout cas, de devoir de euh, bah, prendre soin de sa voix comme ça et les aléas, comme on dit, de, oui, de, de bah, la Ça vie, fait hein. partie des risques. Ouais, c'est ça. Ça fait partie des risques. Mais bon, heureusement, je touche euh, je, je, je, <rire> quelque chose. Voilà. Euh, je, je croise les doigts pour que euh, ça ne m'arrive jamais de devoir euh, vraiment de rater une opportunité à cause de ça. Mmh. Mais, oh bon, euh, bon, mais non, voilà, bon, pour en revenir <rire> à, Ellie à Ellie et à mon casting, euh, vraiment, quand, quand j'ai regardé le, le casting, quand Jean-Philippe m'a parlé de ça, on n'avait on avait aucune idée de, de ce qu'allait être ce jeu et à quel point il serait connu. Mais tous les deux, on, on a senti que c'était quelque chose de, de particulier. Ce n'est pas juste un jeu avec des zombies, des trucs comme ça, qui aurait vraiment un scénario. Ça se sent dès la scène d'essai. Et la scène d'essai, d'ailleurs, c'est la scène, euh, je ne sais pas si tu vois, dans le, dans le premier... À partir du moment où euh, Ellie et Joël arrivent et rejoignent euh, Tommy, et que Joël décide de ne plus continuer de, de, et de confier Ellie euh, à Tommy, à son frère, euh, Ellie fait une espèce de petite fugue ah, la scène du lit, ranch. Euh, voilà, dans, oh là là. dans la chambre d'une fille, elle lit un journal intime, et puis, euh, et puis euh, Joël la, bah, la retrouve et ils ont une, une explication un peu dure, un peu mm -hmm. difficile. Et c'est cette scène qui avait été choisie pour le, le casting Incroyable. de Lélie. Donc moi, j'avais été contactée par Jean-Philippe parmi d'autres personnes. Je pense que je ne sais pas combien de personnes il avait contacté. Généralement, c'est entre 3 et 5. Donc okay. ça se passe comme ça, hein, les castings chez nous. Euh, que ce soit chez nous. <rire> Genre, <rire> chez nous, ça se passe. Chez comme nous. Ça. <rire> euh, que ce soit en doublage ou en jeu vidéo. En fait, donc voilà, les, les DA, on un projet ils ont euh, voilà une petite euh, un petit brief de ce qui de ce qui est recherché comme comme type de rôle, type de voix, ils ont des extraits voilà et eux en fait, ils ben, ils regardent un petit peu dans leur dans leur carnet d'adresse ou euh, je sais pas, ils font des recherches sur les sur les comédiens et euh, ils, ils présélectionnent en fait des un certain nombre de personnes. Voilà, ça peut être entre 3 et 10 maximum, je pense. Okay. Et euh, ils vont appeler et contacter ces personnes pour passer ces fameux essais. Donc voilà, il n'y euh, a pas de petite annonce. Euh, hey, « et euh, on double le prochain, euh, <rire> mon prochain Naughty Dog, venez, euh, <rire> porte ouverte !» Ce n'est pas du tout comme ça. Ouais, ouais. Euh, donc voilà, j j parce que j'avais déjà travaillé avec lui, parce qu'il a pensé à moi sur, cette, sur, sur ce rôle, euh, avec une énergie différente, Pardon, une énergie différente de, de ce que j'avais pu faire avant. Mais euh, voilà, il a pensé à moi. Et merci c'est grâce à lui que j'ai eu ce rôle merveilleux. C'est voilà, important, qui, qui a changé pas mal de choses à, à l'avenir. Euh, bah justement, tu, tu disais que c'était pas ton, ton premier Quels étaient les, les jeux sur lesquels tu avais travaillé euh, justement avant, euh, avant The Last of Us euh, J'avais fait du Call of Duty. J'avais okay. Misty pour euh, Call of Black Ops, euh, Call of okay. 9 Black Ops. Donc j'avais fait un, déjà quelque chose qui sortait complètement de ce que j'avais fait avant. Ouais. Euh, Puisqu'avant, j'avais fait... Euh, alors est-ce que j'avais déjà fait des trucs de voiture, des trucs comme ça Je crois j'avais fait surtout du des petits euh, des, des petits personnages mignons, tu vois, des choses un peu un peu sympa. Ouais. Et là euh, Misty ça a été complètement différent puisque c'est un personnage très euh, euh, très badass, euh, ouais. qui parle avec une voix super grave, qui n'arrête pas de jurer, des trucs comme ça. Donc voilà ils avaient ils avaient déjà vu en fait que je pouvais faire des choses euh, très variées. Ok. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils avaient euh, pensé à moi. Ok, très bien. Et donc, du coup, est-ce que, es... est que tu étais et est-ce que tu es joueuse actuellement Ou pas trop Pas du tout. Pas du tout. Euh, j'ai je... joué là un petit peu récemment euh, à Hogwarts Legacy parce que c'était ouais. ah. obligatoire oui. pour moi, de jouer à ça, parce que j'ai voilà, beaucoup d'affection pour, euh, pour l'univers euh, des, des sorciers, de Poudlard et tout ça. Euh, j'ai joué à euh, Animal Crossing pendant tout le confinement, ouais. évidemment. <rire> La base. J'avais joué à un Zelda et... il y a très longtemps, et aussi... Voilà, donc moi, c'est un peu des jeux comme ça que, que j'aime bien faire. The Last of Us, je pas du tout joué. Peut-être un jour, c'est okay. cool de, que j'essaye, ouais. Mais je suis tellement pas douée avec une manette, je suis tellement nulle. Il faut que je joue en mode histoire, euh, ouais. je, il faut que je joue en mode bébé de ouf, euh, voilà. Donc euh, je préfère regarder euh, mon copain jouer et puis euh, et, et l'aider à, à trouver des trucs par terre. Ouais. dire t'as ouais. oublié ça ou machin, ou je pense qu'il faut que tu ailles là. Voilà, ça me convient mieux comme façon de, de vivre les jeux. Ok, très bien. Donc, tu n'étais pas une gamer et tout, et on l'a dit effectivement. En plus, là, bah, en ce moment, tu es, tu es là aussi sous le feu des projecteurs, puisqu'il y a le nouveau Zelda Tears of the Kingdom qui vient de sortir. Zelda donc, euh, refusé, voilà, dans qui... ma carrière. 2017, Zelda. 2017, ouais. Donc, euh, voilà. Contente de re refaire le, le, le rôle de Zelda alors, euh, si effectivement tu dis ça le 14 mai, c'est bon, je peux le dire. <rire> ouais, <rire> on me dira ça. Oui, c'est le 14 mai. Très contente, très contente. Okay. Euh, donc du coup, effectivement, euh, 14 juin 2013, The Last of Us sort. Euh, déjà, donc, pendant le, le tournage, donc, tu l'as vu déjà, rien que la scène de décès, tu t'es dit, bon, ok, là, on tient, on tient quelque chose. Euh, qu est que, quelle est la scène, alors que ce soit dans The Last of Us partie 1, partie 2, qui t'a le, le plus marqué avec Ellie euh, la scène, alors comment te dire Les, les enregistrements de The Last of Us, euh, le The Last of Us, n'importe quoi, <rire> The Last of Us, les enregistrements de The Last of Us, le, le premier, j'allais de découverte en découverte, je découvrais le, le scénario. Ouais. Euh, Jean-Philippe euh, a été exceptionnel parce qu'il m'a vraiment guidé sur ce, sur, sur ce rôle. Euh, que, que ce rôle soit parfait, que, que toutes les voix soient parfaites. Enfin, lui, il, il, il a eu tout de suite cette, cette envie de, de rendre justice à l'œuvre de Neil Druckmann. C'est vraiment une œuvre. Euh, il a vu que ce scénario était incroyable. On est passé par plein d'émotions. Et il y a une scène euh, dont je, je, enfin, qui m'a beaucoup marquée, dont je me rappelle vraiment. C'est la scène de Henri et Sam, ah ouais. euh, juste après que, que Henri se soit fait euh, mordre. Euh, c'est mmh. Henri ou Sam Non, c'est Sam. Sam, Sam. Et Henri, c'est son frère. Son frère aîné. Donc, cette scène-là, ce qui se passe dans cette scène, euh, voilà, la, la découverte de la morsure, euh, et, puis, euh, et puis le, le réveil, le, le réveil dramatique euh, qui se passe, voilà. c'est une scène qui m'a énormément choqué, qui m'a marqué. J'ai tellement pleuré, enfin voilà, c'est... Ah oui, ça, ça t'a vraiment... Ça m'a bouleversé, bouleversé, ouais. Ah ouais, ah ouais. Sachant que euh, bon, nous, on en avait déjà discuté en off, tu nous disais que dans le jeu vidéo, vous n'avez pas les images, euh, contrairement au, au film star, donc... Bon. Ah, ça dépend. En fait, euh, je, je réponds, alors je, je peux pas répondre précisément, puisque mm -hmm. je, je suis sous NDA euh, pour mes conditions d'enregistrement, ce qui est okay. normal, ouais, je, oui. voilà, on révèle pas les conditions d'enregistrement, mais je peux répondre d'une manière générale sur le jeu vidéo. Euh, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a des images de cinématiques okay. qui sont définitives ou pas. C'est-à-dire que parfois, on voit juste la motion capture, donc c'est très rigolo. On voit un petit ouais. peu les, les backstage et tout. Voilà. Mais on a généralement des, des éléments sur les cinématiques. Euh, et par contre, tout ce qui est in-game, c'est rare euh, parce que bah, voilà, c'est des petites phrases qui sont implémentées dans le jeu en fonction de ce que toi tu fais quand tu joues donc si tu vas ramasser un objet si tu vas courir ou pas voilà donc ça on peut pas évidemment euh, <rire> voir des images on, on enregistre un petit peu à l'aveugle ce genre de, de phrases surtout qu'on enregistre parfois les mêmes phrases euh, sur différents tons en fonction de ce que tu vas faire voilà mais, euh, mais pour tout ce qui est cinématique là généralement on voit ce qui se passe et du coup on, on, on a accès aux émotions à la scène et c'est ça qui est génial puisqu'on peut faire on, on peut presque enregistrer comme on enregistrerait une scène de cinéma. Ok, d'accord. Et donc, du coup, la scène euh, bah, de Sam, Henri et celle qui t'a le plus marqué, dans The Last of Us 1 ou dans les deux opus réunis euh, Non, non, non, non, non. Parce que, bon, il se passe des choses dans, partout qui sont aussi bouleversantes. Ouais. Et euh, évidemment... La scène de la mort de Joël est très bouleversante pour moi, très marquante. C'est une scène euh, dont j'avais connaissance depuis quasi le début de l'enregistrement, mais que j'ai enregistrée un peu plus tard. Et j'avais beau être préparée, j'étais pas prête. Ouais. <rire> Vous tous, je pense. Oh, je, non, <rire> euh, Mais pour moi, la scène qui m'a fait le plus vivre des émotions, la scène qui m'a le plus marquée, c'est la scène, euh, le, le flashback dans le zoo. Avec euh, le cadeau d'anniversaire de. Higgs. Ah oui. Voilà. Ouais, je euh, m'en suis jamais remise. Cette scène-là, euh, cette scène-là, je crois que que tout le monde a été euh, marqué parce qu'elle est d'une beauté, mais mais mais assez incroyable. Euh, ok, donc euh, est-ce que tu as préféré du coup travailler sur the Last of Us Partie 1 ou Partie 2 Je peux pas te dire de préférence, vraiment pas. C'est mm -hmm. impossible de choisir parce que c'est deux choses très différentes. Déjà, euh, le thème des deux jeux est différent. Ouais, le, le premier bien. thème c'est la création du lien et le deuxième thème c'est euh, la souffrance, la vengeance euh, voilà, la noirceur, en tout cas pour ce qui est du personnage de Ellie, ça n'a rien à voir, c'est même pas la même Ellie donc je, je peux pas choisir vraiment, c'est très compliqué il euh, y, a, y a une affection particulière pour la, le premier puisque euh, j'avais pas la pression euh, que j'ai eu pour le deuxième, la mm -hmm. pression que je me suis mise hein, moi-même, mm -hmm. et puis qu'on m'a mise un petit peu aussi, hein, euh, parce que je recevais des messages euh, quand, quand Partout a été annoncé, j'ai reçu beaucoup de messages en disant « est-ce que c'est toi qui va refaire euh, la voix de Ellie ?» Donc je disais je « disais, bah, normalement c'est la suite, donc euh, oui, oui euh, y a pas, rien ne s'y oppose, mais euh, les gens pensaient que ma voix n'était pas suffisamment grave, qu'elle qu avait vieilli, euh, que je ne que je pouvais pas tenir le rôle, donc j'avais cette pression et cette envie de montrer que si... Que, en tant qu'actrice, en fait, je pouvais euh, endosser un rôle euh, un peu plus abîmé, un peu plus âgé, un peu plus grave. Et j'ai travaillé sur cette voie euh, un peu plus cassée qu'à Ellie euh, partout. Euh, ça a été un grand travail. J'y ai mis aussi, comme dans le premier, j'y ai mis beaucoup, beaucoup d'âme, euh, beaucoup de tripes, <rire> beaucoup de larmes, beaucoup de tout ce que tu veux de sang, de, voilà, j'ai été chercher des émotions qui n'existent qui même pas dans, dans ma vie, puisque je vivrai jamais, et j'espère, ce que On traverse Ellie. Euh, j'ai été chercher de la colère, j'ai été chercher euh, voilà, cet esprit de vengeance que, que moi-même, en tant que personne, je ne connais pas, mais en tant qu'actrice, c'était hyper intéressant d'aller chercher ça. Donc, euh, je ne peux pas choisir, je peux pas choisir. Ces deux travails complètement différents pour moi, c'est presque dissocié. C'est excellent parce qu'en fait, j'ai l'impression de, de, de, de, que tu parles de mon ressenti à moi. Tout le monde me dit « comment qu est-ce que tu préfères ?» Mais je dis c'est pas possible en fait, parce que le, le premier parle, comme tu disais, des liens. Euh, c'est un peu le premier, on va dire. Euh, bah, le premier, il est un peu même limite gentil à côté du deux. Hein. Ah, oui, et puis le deux, on euh... a une on a une affection, on a, on a envie le 2, il y avait plein de gens qui n'étaient qui, qui pas d'accord avec le scénario qui n'étaient pas d'accord avec le choix de Neil Druckmann de nous emmener ailleurs parce que on on, on, on, c'est un peu devenu notre doudou aussi, euh, le premier quoi. mais moi j'aime bien casser ça j'aime bien aller chercher autre chose et je trouve ça génial d'avoir de, de, coupé court euh, un peu à, à cet affect et de, de, de nous emmener ailleurs un petit, peu comme, un petit peu comme quand on grandit et que voilà, on, on se rappelle de notre enfance avec... Euh, <rire> c'est exactement que, ça, bah, c'est des sensations qu'on n'aura plus jamais. C'est exactement ça, parce que comme je dis à tout le monde quand on me pose la question, je fais, si je joue à The Last of Us partie 1, je vais vous dire que mon préféré c'est The Last of Us partie 1, si après j'enchaîne sur The Last of Us Part 2, je vais dire mon préféré c'est The Last of Us Part 2, ils sont, ils sont tellement bons tous les deux, mais, mais différents, que c'est vrai que ça, ça nous prouve, mais c'est vrai que le, le jeu d'acting, euh, c'est vrai qu'on sent la différence entre la petite Ellie, on va dire, euh, naïve, euh, innocente, qui n'en porte encore pas pas connu grand-chose puisqu'elle est restée dans cette zone de quarantaine depuis sa naissance, et la Ellie qui a, a du vécu, et effectivement, qui est rongée par la culpabilité, par la colère, par la haine, et l'acting, c'est vrai que quand tu, quand tu cries au moment où Joël meurt, euh, les frissons incroyables, c'est vraiment... Je t'en parle, j les, tu sais, j'ai voilà. les frissons, euh, c'est une scène que je suis incapable de revoir encore aujourd'hui sans pleurer. Ah ouais. euh, C'est une scène, euh, voilà, quand, quand je l'ai découverte, j'ai pleuré. Euh, il a fallu que je repère certaines choses parce qu'on a décidé que je l'enregistrerais d'un seul coup. Oh. Et voilà, je ne me suis pas amusée à faire euh, petite phrase par petite phrase. Donc euh, il fallait que je rentre dans cette émotion, dans cette... Dans cette... Je n'ai même pas de mots dans cette souffrance ultime de la perte, de, de du déni, de, de la souffrance, de tout ça. Et, euh, et, et en la regardant, j'étais en larmes. En la faisant, évidemment, Ellie est en larmes, je suis en larmes et en la revoyant pff, toujours. Voilà, c'est ça. Euh, cette scène. <rire> ah ouais mais je, je, je me doute que, que ça n'a pas dû être simple parce que c'était un trauma déjà pour tout le monde euh, donc j'imagine que toi de, de, vivre, de vivre ça, euh, aujourd'hui on n'a pas de, de, de suite annoncée ou quoi que ce soit, est-ce que toi tu serais contente qu'il y en ait une ou est-ce que tu te dis bah, les, les deux se suffisent et bon forcément j'ai pas forcément besoin d'en de, avoir plus, ce, ce, ce, ce personnage me suffit ou au contraire tu dis bon ben bah, j'ai envie de, de retrouver ce personnage, de voir un petit peu ce qu'elle devient. Bah, au-delà du personnage, parce que chaque chaque, chaque œuvre, je trouve, euh, autour de The Last of Us, est unique et ne mérite, enfin, pas ne mérite pas, mais c'est à part entière, tu vois. Euh, moi, je suis curieuse de voir ce que Neil Druckmann nous réserve. Et en fait, c'est plus ça qui m'intéresse. Euh, si j'avais envie de retrouver Ellie, pour moi, dans, dans, de mon point de vue, je retrouverais Ellie complètement de l'autre côté, euh, du côté antagoniste, parce que pour moi elle est allée tellement loin mm -hmm. et elle est devenue tellement... ce qu'elle a fait c'est tellement irrémédiable. Elle a, à partir du moment où en fait elle, elle, elle, elle tue une femme enceinte, pour moi c'est fini, ouais. elle est passée du mauvais côté et, et puis bon bah elle, elle s'en se, elle, elle sort en, en paria finalement mm. parce que même si elle... Si elle si elle décide de, de laisser partir Abby, euh, ce qu'elle a fait est impardonnable oui. et elle a, tout perdu. elle a tout perdu. Donc pour moi, je, je retrouverais peut-être Ellie, s'il si y a une Ellie à retrouver, vraiment en tant qu'ennemi, finalement, en tant qu'antagoniste. Je ne sais pas si elle peut avoir une rédemption, je ne sais pas si elle peut se sortir de ça, même psychologiquement. On a vu qu'elle euh, okay. elle, elle avait un, un, un choc... Euh, post-traumatique. On a vu que, bah, à mon avis, euh, après ce qui est arrivé hein, plus tard, là le choc post-traumatique post qui doit être euh, gigantesque. Je, je sais pas comment elle peut s'en sortir. J'ai juste un doute de à quelle époque on la retrouverait. Est-ce qu'on la retrouverait pas, euh, tu vois, beaucoup plus âgée par exemple ouais. Et dans ce cas, est-ce que je pourrais, euh, je, je pourrais la suivre J'espère. De euh, euh, toute façon, là il n'y a rien d'annoncé. On a tous envie, qui est qu peut-être une suite, parce que je pense que comme moi, on a tous envie de voir... Quel scénario on pourrait euh, avoir et puis peut-être suivre Abby. Pour moi, enfin bon voilà, c'est je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Il euh, y, y a des gens qui sont toujours euh, anti Abby <rire> parce que c'est trop, du, trop dur, c'est trop dur ce qu'elle a fait euh, subir à Ellie. Mais euh, mais moi en tant que spectatrice, euh, voilà, j'ai plus envie de suivre Abby aujourd'hui. C'est vrai qu'on l'a dit, hein, les possibilités sont tellement énormes. Il y a justement, le, comme tu disais, le côté bon, où elle bascule complètement en tant qu'antagoniste. Il y a le côté où elle essaie de, prendre, de faire une rédemption. Il y a une côté de pourquoi on ne suivrait pas les deux. Il y a, il y a tellement de possibilités que, bon, bah, on va faire confiance à Neil et ses équipes et on, et on croise les doigts. Mais tu est-ce que tu n'as pas peur Est-ce que ce ne serait pas compliqué pour toi qu'on en arrive au moment où Ellie finalement meurt et que tu dois euh, dire vraiment adieu au personnage Ben... Bah. Je, je suis prête à tout <rire> euh, au nom de la narration de, mmh. et de, de, de l'histoire. Et si, mon personnage, si un de mes personnages, que ce soit elle ou n'importe qui d'autre, euh, doit, euh, doit se sacrifier, entre guillemets, sur l'autel du scénario, <rire> moi ça me va, je trouve ça. À partir du moment où ça suscite des émotions, euh, dans, où ça a un intérêt narratif, je dis « ok, euh, je ne m'accroche pas à, à mes rôles » peut-être que j'ai envie de les doubler je, pour toute la vie tu vois c'est pas, pas ça, moi je, je suis au service de, ouais, du, du spectacle donc euh, voilà et au contraire si ça peut être euh, quelque chose de, de marquant une espèce d'apothéose, pourquoi pas Pourquoi okay. pas. donc tu disais donc, tu n'as jamais joué à, à The Last of Us en plus bon, ben, comme le comédien de, de doublage aux mmh. jeux vidéo c'est un peu comme le cinéma vous ne faites pas les jeux dans l'ordre mais est-ce que au moins tu as vu tu as vu le parti 1 le parti Ok, d'accord. Bien sûr, évidemment, le, le, le jour de la sortie du ouais. jeu, euh, on, on l'a commencé, j'ai regardé du début à la fin, parce que je voulais voir justement euh, quand étaient euh, amenés les éléments, puisqu'on, comme tu l'as dit, on enregistre souvent dans, dans le désordre, surtout en jeu vidéo, ouais. et, euh, et donc j'avais tous les éléments du puzzle, mais sans savoir comment, mmh. comment on amenait en fait, les choses, et j'étais euh, agréablement surprise du rythme qui était donné. Par exemple, la mort de Joël, je ne savais pas du tout à quel moment ça arrivait. Ouais. Euh, la scène du zoo, je ne savais pas, euh, ne savais pas que c'était un flashback. D'accord. Donc, euh, donc euh, évidemment, je me laisse surprendre en tant que spectatrice. Et je veux savoir, quand j'ai enregistré quelque chose, que ce soit ça ou autre chose, euh, à partir du moment où j'ai euh, ai aimé ce que j'ai enregistré, j'ai envie de voir ce que ça donne en tant que, spectat que spectatrice. Et surtout, je ne ressens pas, je ne vis pas les choses de la même manière. Euh, j'ai un exemple par exemple avec euh, Arkane, mm -hmm. où j'ai euh, interprété le personnage de Jinx dans cette série qui est fabuleuse. Euh, de mon point de vue, ce qui se passe avec Jinx est triste à un certain moment. Et, et j'avais dit, dit à, à mon copain, tu verras, c'est super triste et tout. Et en fait non, c'est pas triste parce que le, le personnage qu'on qu perd est en fait un antagoniste. Mais moi de mon point de vue, en tant que, que Jinx, bah, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et donc j'avais ressenti cette tristesse, donc c'est un peu pareil, en fait quand tu interprètes un personnage, tu vis ses émotions à lui, que ce soit un personnage euh, euh, antagoniste ou protagoniste, tu vis ses émotions, tu es en totale empathie avec cette personne, euh, tu lui donnes des excuses parfois, et puis quand tu regardes l'œuvre terminée, euh, tu t'aperçois que ben, la vérité de ton personnage n'est pas forcément la vérité narrative, et c'est super intéressant, de, de, de vivre les choses d'une autre manière. Donc, évidemment, que euh, quand The Last of Us est sorti, que ce soit le premier ou partout, évidemment que j'ai voulu voir euh, ce que ça donnait en tant que spectatrice. Et donc, du coup, euh, surprise de, de voir bah, Joël mourir si tôt, tu ouais, ouais. choquée. <rire> choquée. Je pense que tout le monde, tout le monde, tout le monde est. Avec un peu de... Enfin, toi, non, si tu connaissais le scénario, mais je pense que tout le monde en a eu ce déni en disant non, mais il n'est pas mort. Bon. Ouais, ouais. Et puis, à... j'avais l'élément de, de... Je savais qu'il y avait Abby, mais je n'avais rien vu de Abby. Ouais. Tu... Ah oui, tu... Et oui, c'est du coup, tu n'as pas... Oui, donc tu ne savais pas quoi prendre, aller la jouer, etc. Je ne savais pas. Alors, j'avais... Voilà. Compris. Je savais. Ouais. Mais euh, je ne savais pas ce qu'on allait vivre exactement avec ouais. elle. C'est là qu'on voit. Alors, je peux comprendre que certains fans n'aient pas apprécié, mais pour moi, je trouve ça que c'est le génie, le génie de Ned Druckmann. Parce que on, moi, c'est ce que j'ai ressenti c les premières heures ont été un supplice. Euh, J'avais pas envie de la jouer, et à la fin, à la fin je commençais limite à culpabiliser d'être Team Abby plutôt que Team Ellie en mode Ah non, mais oui, effectivement, Ellie est trop loin. Donc, c'est du génie. C'est du génie, et donc, c'est pour ça qu'on leur fait confiance pour une partie 3 qui pourrait encore malmener nos émotions. C'est du génie et aussi, je trouve ça génial, de te faire réfléchir à un mmh, jeu où bon bah, tu dois tirer dans tous les sens, voilà, euh, que ce soit pour tuer des ennemis ou des zombies. Et en fait, là, tu réfléchis et il y a un truc qui m'a marqué, dont, dont un élément dont je n'avais pas connaissance et dont j'ai eu connaissance en regardant le jeu. Euh, quand tu tires sur des ennemis, au, surtout au début, je crois, enfin, en tout cas, j'ai repéré ça au, dès le début, euh, tu les entends s'appeler par leur prénom. Ouais ils sont humanisés. Et déjà, dès le début, tu tires sur des personnes vivantes, euh, tu, tu te rends compte que c'est des gens qui ont, qui ont voilà, des familles euh, un vécu et, et tu dois leur tirer dessus. Et déjà, à ce moment-là, ça, ça amène à une réflexion, ça amène à euh, pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est bien euh, dès, dès le tout début du jeu. Donc C'est ouais. incroyable, et, et c'est ce que j'admire euh, dans, dans ces, dans ces œuvres-là, c'est que il y a une réflexion derrière et que tu sois pour, contre euh, certains personnages, que tu sois... Il y, y a un débat. Dans tous ouais. les cas, il y a un débat et c'est ça que je trouve génial. C'est vrai qu'en plus, euh, on, on, on le voit vraiment puisque, euh, comme tu l'as dit, c'est le début du, du jeu. donc C'est Seattle, jour 1 avec Ellie et après, donc justement, tu as, as, as ce point de vue adverse où tu comprends pourquoi Abby euh, a tué Joël et finalement tu te dis mais en fait elle a tué Joël pour les mêmes raisons que, que, que, que, que Ellie en fait donc c'est d'autant plus dramatique donc c'est vrai que c'est une, une, une licence et une exp... en fait pour moi c'est une expérience le parti 2 euh, limite une expérience psychologique en mode à la capacité à te, à te remettre en, en, en, en question et, euh, et aussi pour tester ta psycho enfin ton, ton, ton, ton, ton sang-froid parce que moi le, le moment du théâtre où Ellie et Abby se battent, euh, je te promets, c'est la première fois de ma vie que je ressens ça, j'étais dans une situation où les mains moites, parce que je ne savais pas ce qui allait se passer, et à ce moment-là, on contrôle Abby, je me suis dit si c'est moi qui tue Ellie, je vais pas m'en remettre. C'est incroyable. Donc c'est vrai que c'est... Et, et ce qui est fou, c'est que alors tu me diras si tu es de cette avis-là, c'est plus intéressant puisque toi tu fais du cinéma, tu as fait des séries, tu as fait des jeux. Mais je n'ai jamais ressenti ça au-delà du jeu vidéo. Il n'y a que le jeu vidéo qui m'a ressenti cette, cet effet aussi, aussi euh, marquant. Il y, a, il y a des films et des séries qui, qui m'ont marqué, mais là, vraiment je m'en rappelle. En plus le jeu est sorti en juin, j'étais dans un état où j'étais en, en sueur, j'étais en stress, j'étais pas bien. Et après la, sé la séquence du théâtre, j'ai quand même fait une pause de deux heures pour... Euh, Souffler, encaisser. En Est-ce que tu confirmes que le jeu vidéo a, a, a, est un média qui arrive à, à être encore plus impactant Bien sûr, parce que tu es acteur. <rire> donc tu es dans l'histoire. Et puis tu passes du temps, tu passes, euh, tu passes des heures et des heures en compagnie de ces personnages. Euh, et tu avec eux, tu les incarnes aussi. Euh, donc euh, évidemment que c'est plus impactant euh, psychologiquement, émotionnellement. Et c'est ça que je trouve génial. Moi, j'adore le jeu vidéo pour cette raison. Ah oui, c'est un média assez formidable. Et donc ce, ce média formidable qui, for, qui forcément de temps en temps va arriver à, à se mêler euh, au 7e art et aux séries, puisque là, bah, dernièrement, on a eu la, la saison 1 de, de, de The Last of Us. Bon, je connais un petit peu la réponse, mais je me dis, est-ce que tu as vu cette saison 1 Oui, bien sûr. Évidemment, le Day One. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé Alors j'ai adoré la série, j'ai vraiment mmh. bien aimé. Euh, j'ai aimé, c'est ce que j'attendais, parce ouais. qu'en fait j'étais... Je t'avoue que quand il euh, y a eu euh, l'annonce de cette série et quand j'ai commencé à voir les premières images, j'étais un peu déçue qu'on refasse trait pour trait le début du jeu. Enfin, le, le jeu en fait ouais. en entier. J'avais envie qu'on fasse d'autres choses, qu'on qu euh, qu qu parte ailleurs, peut-être sur une temporalité entre deux, enfin je, je sais pas. Euh, donc, du premier abord, j'étais un peu déçue, j'avais envie d'autres ouais, choses. Et quand j'ai regardé la série, je me suis dit « Ok ». C'est vraiment une réinterprétation, c'est vraiment différent. Ok, ça amène euh, au grand public la connaissance de ce scénario formidable et ces personnages formidables. Et on va aussi euh, découvrir d'autres choses. Euh, on va euh, aller un peu plus loin sur euh, certains aspects du scénario, comme bah, justement Henri et Sam, que j'ai trouvé mais, extraordinaire. J'ai trouvé même ce passage meilleur pour moi que dans le, que dans, que dans le jeu, puisqu'on a plus d'éléments d'éléments et pas d'éléments, <rire> on a plus d'éléments, on, on comprend euh, un peu mieux euh, bah, euh, leur histoire et euh, le fait aussi que ça ne soit muet, ça apporte encore plus ouais. euh, d'émotion, enfin voilà c'est... d'ébotions <rire> bref euh, c'est... Euh, j'ai trouvé ça génial, génial mais euh, j'ai ai moins aimé cette Ellie, moins aimé la création du lien parce que justement comme tu le dis dans le jeu vidéo c'est euh, on, on, on a plus d'affect ouais. et donc ce lien qui se crée, on y participe et c'est quelque chose qui, qui, qui, a, qui arrive petit à petit et on, on, on vit le point de vue de Ellie mais aussi celui de Joël ouais. dans la série je trouve que ça va un peu trop vite on a du mal à comprendre ce revirement qu'a qu Joël, le regard qui change par rapport à Ellie c'est moins subtil ouais. voilà et euh, donc euh, ça c'est le côté moins sur la série, je trouve, mais ça m'a pas empêché de beaucoup aimer certains épisodes, de beaucoup aimer euh, que de retrouver cette ambiance et des petits clins d'œil partout. Enfin voilà, dans, dans le dernier épisode, on voit la maison de Ellie euh, qui, a, qui est quasi bon, identique. Moi, j'ai participé, bah j'ai fait cette, euh, j'ai fait la scène justement. Euh, de, avec Ashley Johnson qui est la Ellie des jeux vidéo et qui a mmh. fait son, son caméo et qui donne vie à, à la nouvelle Ellie, donc c'est trop trop cool. Ça c'est une scène en plus qui m'a traumatisée. J'ai ouais. pas que j'allais pas m'arrêter de pleurer tellement j'étais traumate. Et pareil tu vois, en, regard, en la regardant en tant que spectatrice, j'ai pas vécu la même chose. d'accord du tout. Okay. J'étais moins, moins impactée par cette scène. Euh, voilà, parce que c'était le début de l'épisode, j'étais en train de faire un peu autre chose, je parlais en même temps. Hop, tiens, ah c'est la mère de Ellie, euh, voilà. Euh, ça m'a ça touchée, mais pas comme quand je l'ai enregistrée, ou vraiment, quand je l'ai enregistrée, je te, je te dis, j'étais en larmes Ok. Voilà, euh, je, voilà je, je, salue, je, je salue cette série et, et la, réalis la réalisation qui a été faite, mais j'aurais aimé peut-être plus d'épisodes. Ouais. Euh, plus de zombies aussi, oui. parce qu'il n'y a pas beaucoup de zombies, ouais. partout, par rapport au jeu. Euh, voilà, donc ça. Mais après, ce que je trouve génial, et j'en je, ai, eu, euh, ai eu la preuve, il y a plein de gens qui m'ont dit j'ai regardé la série, je ne connaissais pas le jeu vidéo, et ça m'a donné envie, ouais. et j'ai découvert le jeu vidéo. Et ça ça. c'est cool, et je pense que c'était un peu le but. Nous sur Naughty Dog Mag, on, on, on s'accorde à dire que en fait, la série et le jeu sont complémentaires. Euh, que si tu as regardé la, la série, c'est très bien, mais il faut voir le jeu. Et que si tu as fait le jeu, c'est très bien, mais il faut voir la série. Parce que, on, on comme tu l'as dit, c'est une interprétation dans dans les grandes lignes, ça reprend le jeu, mais il y a certains passages, bah, par exemple voilà, la mère d'Elie, euh, comment l'infection est arrivée en fait, parce que dans le jeu on, on ne le sait pas, euh, le, le, le bagouin autour de, de, de Bill qui, qui, qui est incroyable, avec cet épisode 3 qui... C'est mon épisode préféré. Voilà, moi aussi. Moi aussi, l'épisode 3, euh, voilà, je crois que même moi il euh, y avait la petite gorge serrée en mode, oulala, qu'est-ce que... <rire> voilà C'est incroyable, euh, et c'est vrai qu'effectivement on est tous d'accord sur le fait que, en fait, ça va pas trop vite euh, finalement un épisode supplémentaire en fait on n'aurait pas été de, de trop pour pour pour développer certaines certaines séquences ça c'est comme comme on fait des détours avec bill avec sam euh, avec euh, bah, le, le des flashbacks du monde d'avant et tout ça comme on fait un peu des détours on a moins de temps à consacrer à ce, à ce lien entre joël et Ellie et je trouve que ça nous, ça nous manque un peu. Ouais, c'est exactement ça. Et euh, du coup, contente d'avoir euh, incarné la maman ça, tu quand t'as proposé, ça t'a ça, ça, ça fait ressentir quoi De se dire, ça la boucle est bouclée un petit peu là. Exactement, la boucle est bouclée. Et il je, je, y a plein de gens, beaucoup, beaucoup de gens qui me, qui me posent la question, qui regrettent. Ils disent, mais pourquoi t'as pas fait la voix d'Elie Pourquoi t'as pas repris Ellie et tout Bah, c'était il y a 10 ans. Et oui. <rire> et j'ai emmené, bah, Ellie tellement plus loin aujourd'hui, je, je me serais pas sentie de la réinterpréter mmh. alors que c'est une autre actrice et c'est elle elle l'interprète d'une manière différente. Et Emily Holmes, hein, qui, et puis là, le, le doublage de Emilou euh, est, est génial, tout comme pour Pedro Pascal, enfin euh, des interprétations très très bonnes. C'était ça aurait pas été judicieux de parce que justement c'est une complémentarité, c'est une c'est une nouvelle interprétation, c'est d'autres acteurs d'autres. Enfin, une autre mise en scène, donc même si Neil Druckmann est toujours euh, euh, dans, les, dans les backstage euh, je, je trouve que c'était logique complètement, que ce soit Emilou euh, et pas moi et, euh, et je suis ravie de partager ce, ce, ce rôle avec elle et de, de, de lui passer ce flambeau euh, je suis ravie qu'elle qu l'ait interprété à sa, à, sa, à sa manière à sa bannière <rire> Euh, et, et je trouve ça, je trouve ça trop bien d'avoir pu participer, euh, voilà, comme comme Ashley, elle l'a fait. Bah, c'est vrai que je trouve que le, le, le, les petits caméos de Troy Baker, Ashley Johnson et donc de, de Cyril et toi, euh, voilà, c'est ce qui, c'est ce qu'il fallait, c'est ce qu'il fallait aux fans. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Euh, et du coup, justement, donc euh, Emilou qui incarne euh, Ellie. Est-ce que tu... Est-ce qu'elle est venue vers toi pour prendre des conseils? Est-ce que vous êtes... Est -ce que vous, vous êtes parlé? Est-ce qu'elle est que t'a dit qu'elle avait une pression pour elle? Est -ce que... Comment ça s'est passé euh, cette... Euh, on s'est parlé, on s'est parlé à partir, de... à partir du moment en fait, où euh, où Bella Ramsey a été annoncée. Euh, nous on n'avait pas d'infos, hein, et du coup on nous a pas donné d'infos, euh, voilà, nous a pas spoil ou quoi, mais je, je le pressentais, puisque je savais, j'ai regardé Game of Thrones, j'ai reconnu la, la comédienne, euh, je savais que c'était elle qui la doublait, donc pour moi c'était une évidence, et on, on en a beaucoup parlé, parce qu'elle était, euh, elle, elle était pas sûre en fait, euh, elle avait l'impression un peu de, de, de marcher sur des plates-bandes, on va dire, hein, mm -hmm. <rire> pour... pour euh, usée d'une expression un peu ancienne, euh, donc euh, je, je lui ai tout de suite dit que si c'était elle, euh, moi j'étais total, totalement d'accord et qu'il n'y avait pas de souci et qu'au contraire je serais heureuse qu'elle le fasse. Donc voilà, euh, pas de souci par rapport à ça. Euh, elle connaissait euh, ce, ce rôle, elle connaissait un petit peu, je ne sais pas si elle avait regardé euh, le, le jeu, mais euh, je sais que son frère était un grand fan de The Last of Us, donc euh, elle, avait, euh, elle avait des infos. En plus c'est une chanteuse et je l'avais demandé parce que je ne savais pas pour partout si j'allais devoir chanter ou pas. Donc je lui avais dit il faut absolument que tu bêtes si je dois chanter et tout ça donc on a, on, on, ça faisait longtemps qu'on parlait de ce rôle là. Euh, et, euh, et voilà donc ça s'est fait naturellement et et je lui ai donné euh, toute sa légitimité et je lui ai dit euh, « vas-y, euh, fonce ». Et elle, elle a souhaité euh, pas forcément regarder euh, le jeu ou s'inspirer de ce que j'avais fait pour justement euh, coller plus avec le rôle de Bella Ramsey et, euh, et interpréter à sa propre manière, euh, à sa propre manière les, le, le rôle de Ellie. Et mmh. je trouve que c'est assez judicieux. Carrément, carrément. Et c'est vrai on, on souligne encore autant l'acting de Bella Ramsey et de, de Pedro Pascal qui, qui est assez, assez bon, mais aussi le doublage qui, qui est vraiment euh, très, très cool. Euh, et du coup, au final, on, a, on arrive un petit peu vers, vers la fin, on a fait un petit peu le tour, mais euh, au global, que ce soit dans le jeu, dans la série, t'es plutôt Team Ellie ou Team Joël mmh. Euh, J'ai moins accroché avec Ellie dans, en tant que spectatrice dans, dans la série. Ok. Euh... Ouais, et je trouve que le personnage de Joël est, est un, peu plus, un peu plus développé. Mm -hmm. notamment, euh, notamment quand il est face à Tommy, qu'on qu le voit pleurer et tout. Enfin, C'était une sensibilité qu'on n'avait pas vue dans le jeu vidéo. Euh, donc pour la série, je dirais plus team Joël, je crois. Ok. Et par contre, euh, jeu vidéo Team Ellie, euh, à 100%, en tout cas sur le premier. Euh, sur le 2, c'est plus difficile d'être Team Ellie. <rire> Est-ce que tu as été déçu, triste de voir le, la pente euh, qu'elle a, qu a, qu a, a pris cette partie 2, cette, cette colère, cette rage et ce point de non-retour Est-ce que ça t'a un peu attristé Est-ce que tu aurais voulu autre chose Non, j'ai trouvé ça génial d'un point de vue narratif que, que Ellie bascule. Parce que. On, on l'a adorée dans le premier, on est à fond avec elle, on la trouve trop mime, c'est tout, euh, et, et trop sympa, et trop cool. Et puis, euh, on le voit aussi encore dans les flashbacks, euh, dans Partout. Et puis, cette innocence se, se désagrège, se perd euh, au fur et à mesure qu'elle sombre, dans, la, dans le désir de vengeance et dans, dans les actes, dans ces actes euh, qui sont euh, ignobles. Euh, en, en tant qu'actrice, de, de ça, je, je, je n'ai pu qu'être en résonance avec elle, et je suis allée chercher encore une fois comme je te disais, cette, cette, cette émotion, cette rage, donc euh, j'étais d'accord avec elle <rire> à ce moment-là. En tant que spectatrice, euh, je suis admirative de, de, de, de, ce, de, ce de ce revirement, de ce changement, et j'ai pas de... Euh, non, j'ai pas de regret j'ai pas de tristesse, c'est... Euh, je, je comprends, en fait. Je, je, par contre, euh, je peux pas excuser, ça c'est sûr, en tant que... Personne, je ne peux pas excuser ses actes. Complètement, je comprends complètement. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, pour toi, tu, tu considérais ce rôle d'Eli comme peut-être le rôle de ta vie le plus, le, le plus impactant et celui auquel tu, tu, tu, tu apprécies le plus Complètement, euh, okay. même si c'est très difficile parce qu'il y a des rôles vraiment géniaux. Oui. Et je pense très fort à Zelda, Oui. <rire> parce que Zelda c'est vraiment aussi... Euh, un rôle incroyable, mmh. et voilà, c'est légendaire. Hein. C'est une licence qui a 30 ans, euh, c'est la première fois que, que, que, que ça parle, euh, c'est un rôle exceptionnel aussi, d'une richesse et d'une profondeur incroyable, mais Ellie, j'ai tellement d'affection et, et tellement... Euh, enfin voilà, c'est... Je, je, oui. voilà, je, je, je suis obligée de répondre oui, mais elle n'est pas non plus... Euh, loin derrière toutes les autres tu vois oui, ce que je veux dire oui. j'ai beaucoup d'affection pour tous mes personnages pour tout ce que j'ai fait j'ai et j'ai beaucoup de reconnaissance aussi d'avoir eu accès à, à des rôles pareils mmh. euh, Ellie est oui à l'heure actuelle le, le jour de le, le jour de ma vie n'importe quoi le rôle de ma vie mais euh, mais mais, mais j'en ai plein mais oui on l'a dit on l'a dit hein. même dans les jeux vidéo après tu as fait Steph dans dans Life is Strange aussi qui était qui était qui était trop bien euh, on a dit Jinx dans Arkane, enfin c'est vrai que, que voilà tu commences à avoir une carrière assez incroyable et mais... puis surtout euh, excuse-moi vas-y je pardon je te non, non mais j'avais fini en me disant que bah tu commences à avoir une carrière assez incroyable avec euh, que des personnages qui, qui, qui ont des, des identités fortes et que tu incarnes brillamment. Et donc, du coup, c'est vrai que ça doit être assez, euh, assez difficile de choisir. Mais, mais voilà, on, on peut comprendre qu'Elite est marquée comme elle a marqué tout le monde, en fait. Ouais, et puis après, il y a aussi euh, mon point de vue personnel, mes, mes, mes affections pour certains personnages, moins pour d'autres, tout ça. Mais il y a aussi, c'est assez important la vie euh, des gens et, euh, et, et ce que je trouve génial et ce que je trouve drôle aussi c'est que selon les personnes ben le, le rôle qui les aura marqués dans, dans ma carrière va être différent. Mm -hmm. Pour certaines personnes ça va être Wakfu parce qu'ils ont été bercés avec, avec Wakfu, avec Amalia euh, donc ils, ils, pour eux ça va être ça le rôle plus le plus important que j'ai eu. Pour d'autres ça va être Ellie, pour d'autres ça va être Zelda, enfin, tu vois, y a, il y a... Je ne sais pas comment exprimer ça, mais j'ai toujours, euh, comment dire, beaucoup d'émotions. Quand quelqu'un me dit, euh, euh, pour moi, euh, le rôle le plus important, euh, c'est celui-là, parce que j'ai ressenti des émotions, parce que ça a bercé mon enfance, parce que c'est quelque chose dont je me souviendrai pour toujours. Et me dire que ma voix les a accompagnés, euh, que ce soit avec Ellie ou avec un autre personnage, ça dépend des gens me dire juste que je les ai accompagnés à un moment aussi important de, de leur vie que leur enfance ou leur adolescence, c'est euh, un honneur et c'est euh, une grande émotion à chaque fois. Donc euh, voilà, je, je, je, je dirais que mon, mon avis finalement n'a pas tellement d'importance la transition est tout trouvé parce qu'effectivement euh, en fait pour moi je te connaissais bien avant euh, The Last of Us j'avais vu euh, de, de, de tes films, de tes séries les Ghibli etc mais c'est vrai que tu as participé, contribué à, à rendre mon expérience de The Last of Us bien meilleure par ton interprétation et en fait on le voit aujourd'hui euh, moi au sein de Naughty Dogma que ce soit avec les abonnés mais aussi les membres du staff où euh, beaucoup de personnes te voient un culte tellement tu, tu as rendu cette expérience meilleure et il y a beaucoup de joueuses qui euh, vont vraiment s'identifier identifié à Ellie comme le personnage fort qu'elles ont envie de ressembler, et en France il y en a beaucoup qui l'interprètent directement, donc est-ce que tu es consciente quand même que tu as euh, incarné et contribué à ce personnage, à euh, peut-être devenir un modèle pour euh, de nombreuses joueuses euh, J'en ai conscience mais c'est quelque chose que j'ai pas euh, cherché en soi euh, quand, quand, quand j'ai interprété le rôle, moi ce que j'ai cherché c'est vraiment aller au plus profond des émotions et les faire ressentir, c'est vraiment mon métier. Je, je souhaite faire ressentir un maximum d'émotions, que, quelles que soient les émotions. Et, et si par ma voix j'y parviens et qu'en plus ça devient quelque chose de culte comme tu disais et que ça marque les gens et tout, c'est un, une reconnaissance pour moi qui est juste incroyable. Euh, J'ai encore une fois beaucoup d'émotions. J'ai fait une convention il y a, il y a quelques jours, euh, une jeune fille est venue me voir par rapport au personnage de Ellie et donc ça illustre vraiment ce que tu me dis. Elle m'a dit ça, ça m'a tellement marqué, ça m'a tellement euh, transporté que ça m'a aidé et euh, j'étais ai, ai, suicidaire et je suis restée en vie grâce à ce personnage. Rien, rien que d'en parler, tu vois, je suis, oh, ah ouais, voilà, j'ai eu ah. une émotion en me disant, c est, c est, c est, ça, c'est comment dire, je, ça m'échappe totalement mm -hmm. cette, cette, cette notoriété là et voilà c'est pas quelque chose que j'ai forcément souhaité. J'en suis heureuse si ça a pu sauver juste une personne ouais, <rire> parce que euh, ça l'a aidé et ben c'est la meilleure récompense euh, que je puisse avoir et, et ça me rend vraiment heureuse euh, de, de, de me dire euh, bah, voilà que, que, que ça a pu avoir cet impact sur les gens mais c'était pas mon but voilà. mmh, carrément mais c'est ça ah, qui là, est c'est ça qui est encore plus beau en fait de voir que... Que que, que c'est ton naturel et juste l'amour la, de ton métier qui a conduit à ça. Et j'imagine qu'avoir ce genre de, de témoignage, ça doit être euh, a, assez fort. Euh, pour conclure, j'ai deux dernières petites questions. Déjà, première question, tu disais que tu as eu une grande pression pour The Last of Us Partie 2. Tu as prouvé à tout le monde que tu en étais capable et que, et que voilà, limite, je pense... Euh, qu'on peut dire que tu as même fait un meilleur travail sur la partie 2, pas parce que c'était meilleur, mais juste parce que c'était tellement difficile. Il y a vraiment, comme je disais, la, la scène où vraiment euh, Joël meurt, par exemple. Est-ce que si là, par exemple, bam, le mois prochain, il y a le Summer Game Fest, The Last of Us, partie 3 annoncé est-ce que ce sera à nouveau une pression Ou est-ce que là, tu te dis, « Bon, j'ai fait la Ellie gentille jeune avec la partie 1, j'ai prouvé qu'avec la partie 2, je peux. » « Bon, finalement, avec la partie 3, ça va, j'y vais sans pression. » Ou est-ce que tu te dis « Ouais, non, là, ça a pris tellement d'ampleur que j'en encore plus de pression. » J'ai du mal à me projeter. Je crois que s'il y avait une, une annonce comme ça, je serais hyper heureuse mm -hmm. et j'aurais trop hâte et j'aurais trop envie et tout. Mais je sais que par expérience, maintenant que voilà, j'ai eu accès à des rôles très attendus, <rire> euh, je sais que justement, cette attente est terrible. Et que quand on reçoit tous les jours des messages par rapport à ça, ça met une grosse pression ouais. et je ne peux pas te dire à l'avance comment je vivrais cette pression. Mais là, pr premier instinct, c'est te dire je serais vraiment contente et j'aurais hâte. Quoi. Mais après, je ne sais pas. <rire> Tout que. De, de, de, ouais, de, de, de, de, des images qu'on qu voit, de comment, comment ça, comment ça s'annonce. Euh, mais j'aurais toujours la pression. De toute façon, j'ai la pression sur chaque, chaque chose, même mmh. des choses qui n'ont qui pas... Euh, euh, qui ne sont pas censés être connus, puisqu'on ne sait jamais en fait ce qui va être connu mm -hmm. ou pas. Ouais. Donc il euh, y a toujours une grosse pression, mais c'est vrai que quand, voilà, quand c'est des choses aussi connues, ouais, c'est dur. Euh... Mais je sais pas, je crois que je serais contente. <rire> ok, promis, moi je ne t'enverrai pas de message pour mettre la pression, promis. J'attendrai <rire> que... Que, es... que le jeu sorte pour te dire. Je disais pas ça pour ça, moi ça ne m... ça me dérange pas qu'on voit des messages, mais c'est vrai que. C'est vrai que bah, tu, tu sens à quel point euh, c'est important pour les gens, donc forcément, tu te mets une pression eh oui. supplémentaire. Ok, et donc là, pour finir, est-ce que tu as euh, une ou deux anecdotes euh, par rapport à Elise The Left of Us, euh, dans, dans ton doublage ou quoi que ce soit Est-ce que tu as des anecdotes euh, à nous dire sur euh, bah, l'expérience, l'aventure que tu as pu avoir Peut-être une rencontre avec Algie Johnson ou pas, ou est-ce que tu aimerais la rencontrer ah. Euh, en termes de rencontre, c'est plutôt la rencontre avec Audrey Sourdive, que je ne connaissais okay. pas, qui est fait euh, la voix de Abyss assise euh, sur partout. partout. Euh, et puis après on a pu faire des interviews ensemble, parce qu'on s'était juste croisés, on n'avait jamais mmh. travaillé ensemble, on n'a pas travaillé en même temps sur le jeu. Euh, puisque déjà, techniquement c'est pas possible, je, en jeu vidéo chacun fait, fait sa partie. Okay. Euh, et je, je la trouve formidable, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Et d'ailleurs, petite anecdote, euh, j'ai travaillé avec elle hier. D'accord. <rire> voilà, on a fait une scène euh, qui n'a rien à voir, où elle, elle est médecin. Et moi, je suis une, euh, une jeune fille euh, qui, qui, a un, qui, qui a beaucoup bu et qui se pète le nez. <rire> et voilà, et on, on, on j'ai eu la joie de, de faire une scène avec elle. On avait un dialogue et, euh, et j'étais trop contente. Voilà, un peu comme une fan, tu vois. Euh, voilà, petite anecdote, euh, comme ça. Mais euh, sur, euh, sur les enregistrements en eux-mêmes, je sais pas quoi te dire. Pfff. En même temps, il y, y a tellement... Je pourrais en parler pendant des heures, euh, mais il n'y a pas d'anecdote en soi euh, qui me viennent à l'esprit, là, super marquante, euh, Une okay. histoire à te raconter comme ça. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de, ouais, de découvertes, euh, beaucoup d'envie, de, beaucoup de... Voilà, mais j'ai pas traversé d'énormes difficultés en soi. Euh, sur, sur des scènes. Ellie, c'est tellement... ça coule tellement de sources pour moi. Ouais. C'est un personnage que, que, que, que je, vais, je vais chercher tellement juste le naturel de, des émotions. Voilà. Okay. Ah, euh, anecdote 2. Euh, Hier, okay. j'ai vu Audrey et j'ai vu Jean-Philippe aussi. J'ai passé un casting avec Jean-Philippe pour, euh, pour un truc. J'espère que je pourrai retravailler avec lui. Ce serait cool. Ok. C'est bah, voilà. ce qu'on te souhaite. <rire> ce qu'on te souhaite. Et pareil, dernière question. Tu as rencontré H.T. Johnson non, pas du tout. Okay. tout. J'aimerais bien la rencontrer euh, si un jour ça se fait. Ça pourrait être, ça pourrait être drôle d'échanger quelques mots. Euh, j'ai écouté parce que j'ai fait la, la over sur son podcast. Enfin, mmh. c'est pas le podcast de, de HLM, mais le podcast de The, la... The Last of Us. Mmh. Ouais. Euh, C'était très intéressant tout ce qu'elle disait. Euh, voilà. Donc, euh, pourquoi pas mais okay. je ne sais pas ce que j'aurais à lui dire euh, à part euh, « j'adore ce que tu fais <rire> » <rire> <rire> Bah écoute, euh, on te souhaite que tu puisses la rencontrer et, euh, et en tout cas bah, moi je te remercie énormément pour cette pour cette petite heure que nous avons pensée ensemble qui était passionnante et... Et voilà merci d'être toujours aussi euh, gentil accessible adorable voilà c'est' ah, ben bah non mais c'est vrai autant autant euh, bah, quand on essaie de d'échanger par internet mais quand on se rend compte bah, tu, tu es toujours accessible adorable merci à toi et encore bravo euh, je pense qu'au nom de toute l'équipe de -Dog Mag, mais aussi de nos abonnés bravo et je pense qu'on sera qui seront tous très contents de de, de te voir sur sur la chaîne et, et bah peut-être aussi à bientôt j'ai deux trois choses que je veux te parler parce que j'ai deux trois idées okay. euh, voilà donc euh, peut-être qu'on te reverra bientôt et okay. encore euh, encore merci beaucoup à toi merci à toi merci beaucoup à très bientôt Adeline merci beaucoup <rire>